Et après, une question. Tu disais le, le, le, le vespage japonais. Ouais. Il a, le mandarinat. Ah, le mandarina, mmh. Voilà. il, il s'attaque au front asiatique. Veste, mmh. front asiatique. Mais à, en France, on a le frelon européen. Ouais. Les le deux, fr le frelon européen et le frelon asiatique, ils se, se battent pas. il n'y a aucune confrontation. Parce que moi j'ai déjà fait des nids où ils sont les deux, quand à côté, dans le même grenier. Ouais, ouais. Mmh. Il ouais. n'y mmh. a aucune confrontation. Pourquoi avoir de la confrontation alors qu'il y a tout ils ont tout là-bas en Asie, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ils ont plus grand chose à manger, quand même. Hein. Yeah, c'est ça. Euh, nous en France, on a 80 des insectes disparaissent. On est d'accord, mais n'empêche que c'est quand même il y a quand même pas d'insectes. On a un écosystème qui est génial. Ah oui, en France, oui. Surtout, euh, pour euh, pour surtout en tout le sud-ouest, de la France. Euh... Enfin, moi, je parle. Oui, c'est vrai ouais. que pour mon coin, euh, on a on a on a un, un écosystème génial. Donc, euh, moi, j'ai déjà eu aussi des espèces frelon asiatique, frelon européen. Allez faire toc-toc au frelon asiatique, allez faire toc-toc au frelon européen, les deux m'arrivaient dessus, mais il n'y a jamais eu confrontation entre deux espèces. J'ai même fait des, des tests pour voir un peu le frelon européen et le frelon asiatique, dans des beaucoup un peu plus grands. Vous mettez un frelon européen, un frelon asiatique, les deux, ils s'en vont à l'opposé, hein. aucune agression. Hein. Et pour être franc, le frelon asiatique, euh, dans un grand bocal, il aime bien jouer avec le frelon européen et il va le voir un peu, ça se bat, ça chicore. Par contre, dans un tout petit espace, le frelon asiatique, il tient pas Ah un... peu. Ah oui, ah oui J'ai déjà fait un test. Euh, Qu'est-ce que... Alors souvent, on me dit, euh, le frelon asiatique, il est très jaune. Alors, je pense que tu pourras peut-être faire une petite macro. Donc, le frelon asiatique est très jaune. Non, le frelon asiatique n'est pas très jaune. La seule chose qu'il a de jaune, c'est l'anneau thoracique que tu ouais. vois. Hein, le premier anneau. Et le reste, c'est les pattes jaunes. Donc en vrai. fait, on, on l'appelle aussi le frelon à pattes jaunes. jaune. C'est le seul, hein, d'ailleurs. En fait, ça, c'est le vrai nom qu'on devrait dire. Voilà. En fait, frelon, le frelon asiatique, ça ne veut rien dire. Ils viennent tous d'Asie, ouais. les frelons. Hein, c'est discriminatoire, ça. en plus. En plus. Euh, ouais. euh, euh, moi, j'ai rien contre les asiatiques. Euh, par contre, euh, si vous pouvez éviter de nous amener euh, les mauvaises choses et nous amener les bonnes, ce serait bien, quoi. Donc frelon asiatique, frelon à pattes jaunes, anneau thoracique. Vous ne le voyez pas parce que quand vous voyez le, les pattes et l'anneau thoracique du frelon, c'est que vous êtes trop près ouais, ça. et c'est que vous taripans vous l'avez environ ici. Quoi. Et après, vous faites euh, vous des bons bêtisiers après, sur ça là. Après, et aussi une chose, un frelon asiatique par rapport à un frelon européen, si on voit dans un arbre, dans un arbuste, une boule. Voilà, c'est du frelon asiatique. Du le frelon, frelon européen, asiatique. il va se cacher dans le tronc. Alors, j'ai déjà eu hein, ouais, j'ai déjà eu du frelon asiatique à l'intérieur de tronc d'arbre. Oui, oui. C'est assez rare euh, mais c'est pas le contraire. C'est 1%. C'est voilà. pas, pas le contraire. Ah non, jamais. Voilà. Non, non. Parce que souvent les gens ils peuvent se dire c'est un frelon asiatique, un frelon européen, ah, non, ils ne veulent non, pas s'approcher. Si c'est une boule automatiquement c'est de l'asiatique. Même si c'est pas une boule, même si c'est euh, si tu vois euh, une orange, enfin euh, une orange et une poire, euh, parce que là y a, on a deux gros signes, euh, deux, deux gros nids qui se différencient. C'est la poire, donc la, le nid en forme de poire, obligatoirement de toute façon quand vous avez un truc accroché à une branche, ça ne peut être que du frelon asiatique. Il ouais, n'y a pas photo. Euh, vous, vous avez, si, il y a la guêpe des buissons aussi qui peut être, mais elle ne va pas aller dans un arbre. La guêpe des buissons, j'en euh, sauve trois colonies par an, enfin j'essaie de les sauver en tout cas. Bon, ça fait un peu, c'est plus gris, je ne sais pas ouais. si tu as vu, oui, ouais. c'est très très. Bah, c'est ce on appelle, euh... ça peut être le vulgaris. Ouais, voilà, ouais. ou ouais. des fois la germanique, mais la germanique c'est plus caché, non La germanique c'est sous terre, ouais. hein, donc euh, sous terre ou dans des greniers. Ouais. Mais bon, on ne peut pas se tromper, de toute façon, c'est jaune. Et puis les insectes sont beaucoup plus petits. mais c'est eux qui viennent à l'apéro dans les assiettes. Voilà, c'est celle qui adore manger McDo. Non, pardon, je... <rire> qui adore, qu adore venir dans les assiettes, etc. Ouais. Elle est très sympa comme, comme guêpe. Par contre, c'est pareil, ça ne faut pas se tromper. D'ailleurs, on parle frelon, mais ça, c'est une guêpe. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est si invasif. Hein. C'est une guêpe. En fait, euh, frelon euh, en latin. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. C'est Vespa. Vespa, c'est Vespa Velutina, Vespa mandarina, euh, Vespa ce que vous voulez, Vespa crabo pour notre frelon à nous, mais c'est Vespa. Donc en fait, c'est une guêpe. Voilà, c'est une grosse guêpe. C'est une belle guêpe, une belle guêpe très très productive. Donc, euh, à suivre. Ouais. Très intelligente, mais je trouve un peu trop même. Ouais. Et alors, du coup. Bon, on arrive euh, l'été, pas. Ils, ils grossissent le nid, uh -huh. un maximum, jusqu'à que la branche, euh, ils considèrent, les architectes, que la branche, va tenir. Ouais. Ou sinon, ils s'accrochent aux fois, plusieurs des, branches. Des fois, ça, des fois, ils se trompent pas, les architectes. Hein. Ouais, parce, parce que là, des là, fois, ça tombe. Hein, des fois, ouais. on vu. Parce qu'ils calculent pas le vent, peut-être. Non, ils calculent pas le vent, ils calculent pas que la branche peut mourir en cours de route, ils calculent pas qu'un nid peut faire 15 kg. Euh, donc, euh, quand ça tombe, par contre, c'est vilain. Voilà. Après. Moi j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas d'arbres particuliers qui préféraient. Ah non, ils se mettent un euh, peu partout. Quoi. Alors si. Euh, Sauf ne... les, les branches trop fines, trop mmh, souples peut-être Même, des fois, même enfin, des fois, je vois des nids, je dis Waouh, wow, quand même, euh, c'est quand même chaud patate. Hein. Et moi j'aurais été reine, j'aurais pas fait mon nid là. Mais bon, euh, moi j'ai remarqué il y a un arbre qui nage avec... sur lequel je n'ai jamais vu de frelon asiatique, eucalyptus. Eucalyptus. Ah ouais Est-ce que tu as déjà trouvé un nid de frelon sur un eucalyptus non. alors pourquoi je ne sais pas pourquoi. Là franchement, là, si vous avez la solution, je ne sais pas. Ah ouais, tu sais pas. Non, je ne sais pas. Alors moi ce que j'ai noté, c'est que le calyptus, en effet, euh, perd souvent ses écorces. Ça éclate, et c'est pour ça qu'il y en a partout par terre. Alors est-ce que c'est à cause de ça Pourquoi pas. C'est-à-dire hein que les nids ne peuvent pas s'accrocher vu que l'écorce elle s'en va régulièrement. Euh, Peut-être. L'odeur, j'ai hein. des doutes. J'ai déjà fait des tests, hein, c'est pour ça. J'ai foutu des branches de calyptus dans un dans des frelons frelon comme ça. Ouais. Ça ne les a pas du tout dérangés, ils ne sont pas morts en tout cas. Donc pourquoi je ne sais pas. Euh... Là, l'arbre que je vois le plus, c'est les acacias. Enfin, du moins, dans la région toulousaine, on a ouais. beaucoup d'acacias. Moi, j'ai tout. Hein. Franchement. Euh... Après, ça se met partout, mais c'est vrai que les acacias, c'est un, un endroit. Dans les sapins aussi. Ouais. Alors les sapins, c'est plus très, parce que euh... les sapins et les chênes, Alors... on les voit vraiment au dernier moment. Voilà. Alors le problème des... Euh... Là, il fait très chaud. Le problème des... Euh... le problème, je la, je la ventile un peu, mais pas trop non plus. Hein. Voilà. Après, on peut la mettre à l'ombre. Hein. Non, non, non, non. non. cela, elle est bien là. Tu veux la faire souffrir faire... Ouais. Non, je ne sais pas, que je vais la faire souffrir, je vais lui mettre un peu d'eau quand même. Voilà. Et, euh... Si on lui mettait Ah, tu lui dis que tu, tu, tu, tu... qu'elle aura peur. Ah, tu t'imagines que c'est ré... qu te... répulsif. <rire> Et répulsif contre le frelon asiatique, tu mets une... D'ailleurs, une... regardez, je le en face. Ah oui, ah, oui. ah oui. Non, je pense que c'est le hasard. <rire> euh, non, le... Euh, souvent on me dit, mais j'ai jamais vu un nid frelon dans un sapin. Si, il y a moi j'en ai du bien sûr qu'il y en a en fait c'est tout simplement comme le sapin ben bah, ça perd pas enfin les pins pas maritime etc ça perd pas les épines ouais. donc les nids vous les voyez moins je peux vous garantir que dans les pins moi j'en fais un paquet et c'est pas les plus faciles ouais c'est pas les plus faciles et euh... parce qu'en fait ces grosses branches des fois tu as des branches et de, d'en bas tu les vois pas Tu ouais, tu ouais, obligé de le... léonier pour voir ouais. après repasser voilà ah non euh, c'est un, un métier c'est ouais. un, un métier là où ils se mettre souvent c'est le chêne et le chêne il perd les feuilles mais vraiment fin décembre alors, tu les vois, les nids, nice, c'est trop tard. Ouais, nous, Il y a déjà euh, les, reines qui, qui sont parties, les reines qui sont parties. Ben quoi. oui, enfin, quand même, la garnière moi, j'ai pu noter que jusqu'au 15-20 décembre, on avait quand même du frelon en nid hein. et on en avait un paquet hein, quand même. Hein. Alors, de là à dire est-ce que ça va se reproduire, est-ce qu'ils est qu peuvent se reproduire, etc. Est-ce qu'il en reste dans les nids Oui. Mais après, arrivé en hiver, il faut quand même savoir que le frelon, il y a tout un protocole. Et euh, s'il se loupe... Euh, ben, on va parler du protocole. Tic. Donc en fait, le protocole, c'est que à l'entrée d'hiver le frelon se reproduit. C'est-à-dire que ben, il fait des euh, ouais. comme on peut dire, comme ça. Zigzag. Voilà. Le il tac se attaque. reproduit, tac-tac. Il reproduit, il se reproduit, il se charge beaucoup en graisse et il peut hiberner, donc euh, on dit diapose Et il se, rep il se réveille au printemps. Ils bon. sont féc fécondés. Mais ils sont déjà fécondés. Pour le frelon européen, on en est sûr. Pour le frelon asiatique, on est il est fécondé, ça c'est certain. Mais par contre, moi, en cours d'année, quand même, je me pose quelques questions. Parce que comment on peut trouver des petits nids comme ça en septembre Alors que. Alors ça voudrait dire que le frelon, en fait, il s'est mis à hiberner au mois de décembre ou janvier. Et que euh, il a oublié de se réveiller et qu'il s'est dit en septembre, oh zut, j'ai oublié le printemps, zut, je vais me réveiller. Euh, ça... en fait. Ah non, j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'ils se reproduisent un peu en cours d'année, ouais. mais ça, ça ne, c'est entre guillemets, ça ne regarde que moi. Ça, c'est l'expérience sur le terrain, parce que moi, je vois la même chose. Ah, euh, ouais. Ouais. Moi je trouve que c'est la différence entre les scientifiques qui étudient ça à l'extérieur et nous sur le terrain on, euh, moi ça fait 15 ans que je fais du frelon, ouais. toi c'est pareil ouais. et euh, avant, déjà on ne les voyait pas aussi près ah ben non. Ouais. Non. après euh, je trouve qu'en octobre Septembre, octobre, novembre, on trouve des petits, des petits nids. C'est pas normal. C'est pas normal C'est pas normal. Et je pense pas que c'est que à cause des, des gens qui traitent les nids comme, pas comme il faut, qu'ils les enlèvent ou quoi. C'est aussi parce que est... Un nid qui a été traité, donc on va dire que vous avez un nid de frelons. Tac, on injecte un insecticide. On enlève le nid en systématiquement en suivant. Hein, dans les 10 minutes qui suivent, on enlève le nid. Il y a plein de frelons dehors. Les frelons reviennent, reconstruisent un nid. Mais souvent, ils ont, ces nids-là ont une particularité c'est qu'ils sont difformes. Ouais. Voilà, c'est pas bien fait, c'est un... un nid anarchique. Voilà, c'est un nid, un nid rapide. C'est un nid en urgence. Un vrai nid, il est beau, un nid fait par madame, il est beau, elle a bien enseigné ses ouvrières qu'enseigneront au futur, etc. Et on a une forme parfaite. Un nid en urgence, comme ça, c'est pour ça que nous, nous enfin, moi personnellement, on traite les nids de frelons, on laisse le nid de frelons. On peut taper tout ce qu'on veut sur le nid de c'est pas grave. On peut taper, les faire sortir. Ils, ils... Reviendront. ils reviendront au nid pour la simple et bonne raison. Tu la connais d'ailleurs c'est parce qu'il y a un phéromone. non Ah non oui. Comment tu veux. Un frelon, comment il se nourrit Un frelon asiatique, comment il se nourrit bah, il va il va chercher à manger, non Euh oui, Et qu'est-ce qu'il en fait de son manger Ah là je lui pose une colle et Il nourrit ses larves Ouais, et après ah, ah, je lui pose une colle. Ah, me une colle. ah, ah je lui pose je... une colle. Ah, je suis content, je suis fier. Le frelon asiatique, le frelon en règle générale, euh, se nourrit grâce à ses larves. Ouais. D'accord C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois des larves de frelon, tu les vois souvent. Tu as vu les petites bulles de liquide qu'elles ouais. sortent quand tu les caresses avec une petite plume comme ouais. ça C'est ça qui nourrit le frelon. Et qui le rend aussi infatigable par la même occasion. D'accord. Donc en fait, pas, frelon, euh, en fait, le frelon a obligatoirement besoin de son nid pour vivre. C'est pour ça que même quand on détruit un nid euh, euh, trop près, il va reconstruire un nid. Tandis que si jamais vous, détru vous traitez un nid avec très peu d'insecticides, un, un petit petit petit, euh, on essaie de ne pas bousiller la planète, on n'est pas là pour ça. Donc en fait, tu traites le nid, tu laisses le nid tranquille. Le frelon, même s'il a été énervé, même si tu lui as coupé la moitié du nid, il reviendra au nid, obligatoirement. Déjà d'une pour se nourrir et surtout pour nourrir les larves. Mais du moment qu'il revient sur un nid traité, il est mort. Après, bon, on a quand même des produits maintenant qui sont de moins en moins rémanents. Qui marche assez bien, une semaine de rémanence, ça suffit. Bon, maintenant, euh, ça dépend des insecticides. Hein. Mais après, est-ce que le. Parce qu'on dit que le frelon, il ne voit pas la nuit. C'est vrai? Il a tendance à être un peu plus à l'intérieur. On... Si on l'attaque la nuit, il va, il va sortir. Il va sortir, bien sûr ouais. qu'il va sortir. Alors après, vous avez l'air la nuit. C'est que la poudre Et bien pour ça. On ah sait bah, qu'ils le sait, sait qu'ils rentreront de toute façon et que le nid sur 2-3 jours est mort. Ouais. Alors bon, maintenant, euh, le problème, c'est qu'enlever les nids trop tôt, euh, ça nous pose énormément de problèmes. Après, il y a des retours, etc. Tu garantis tes interventions. Oui, c'est une garantie. Ah, gar tu euh, an sur la fin sur la, sur la jusqu'à l'année en cours. Donc euh, voilà, donc nous on préfère laisser les nids. Déjà pour plusieurs raisons, c'est que quand on détruit un nid trop vite, la poudre est trop volatile. Moi je préfère qu'elle soit bien collée aux alvéoles, bien collée aux larves, etc. Quand vous détruisez un nid, après, déjà d'une, le, le piretre qu'on utilise les trois quarts du temps, est complètement anéanti, donc en fait il n'y a plus de danger. Après les oiseaux, euh, moi j'ai rarement vu des oiseaux arriver euh, pour manger un nid de frelon traité. Ça, c'est euh, je sais pas si tu, tu l'as déjà vu. Non, et en plus, euh, je pense que les oiseaux, moi je les vois surtout. C'est vraiment, euh, ben, tu vois, en janvier, février, il y a oui, plus voilà, rien Donc là, c'est les nids, vont manger les larves séchées. Euh. Voilà, ils vont manger plutôt les restes de protéines, mais ils vont pas, aller, ils, euh, pas quand, euh, ouais. ils sont pas complètement idiots. Euh, heureusement, bon, après ce qu'on utilise, c'est pas non plus du c'est pas non plus du cyanure ni du ah, d'été. Hein. Moi j'ai rarement vu euh, un oiseau, alors si j'ai vu un oiseau mais mort par le frelon, oui, euh, une grosse erreur que j'ai loupé en vidéo, j'étais fou, c'est une tourterelle qui s'est posée à côté d'un nid de frelon que j'étais en train de traiter, au moment où je traite la tourterelle n'a pas vu la canne, s'est posée à côté de, du nid de frelon, elle s'est fait attaquer par le nid de frelon et j'avais la caméra sur la canne, et, euh, éteinte. Ah, et euh, je vois la tourterelle qui commence à, à partir, mais d'un coup comme ça à travers les branches, en se prenant les branches et tout. Et elle est allée s'écraser contre le, le, le muret du voisin, euh, je pense qu'elle était couverte de frelons. C'est la que... seule fois où j'ai vu un oiseau mourir à cause de... de tu de vois frelons. que quand même quand on se fait piquer, c'est ce qu'on ressent sur la piqûre, euh, on imagine un oiseau quoi, tout euh, petit, euh... Moi franchement, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas été piqué, mais, euh, mais euh, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait, ça fait mal. Mal. Après, euh, ça dépend, après ça dépend un peu des gens, il y en a qui ça, il peut avoir des réactions plus euh, désastreuses. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur le, les gens qui traitent et qui enlèvent le nid de suite, le risque de faire ça... C'est une reconstruction une de une un reconstruction. Nid quelque part, bien sûr. Et c'est surtout une reconstruction, parce que c'est frelant, ça dépend après de, à quelle époque de la saison, ouais. mais si vous faites ça par exemple en septembre, ben le nid va quand même refaire un nid en urgence, il ne va peut-être pas le refaire dans l'arbre. Il, ah il, il va dans une cabane, dans un endroit encore plus dangereux pour l'arbre. Ah oui, oui, oui. Ils, ils vont très vite. Et en effet, ils essaient de se protéger. Hein. C est, c est... Moi, j'ai rarement vu, euh... non, j'ai jamais vu d'ailleurs, hein, entre parenthèses, un nid, euh, un nid dans un arbre se refaire en septembre. Non, j'ai jamais trop vu. Par contre, accroché aux maisons, etc., euh, ça j'en ai, vraiment... ai pas. y du monde, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a Il y a le trou et mettre la souvent, c'est des nids euh, sous des tuiles dans mmh, un mmh. et t'as pas de galette. Ouais. Mmh. C'est juste la protection du froid en fait. Ils ouais. sont mis mmh. en isolation mmh. pour le froid, et mmh. ils sont tous coupés là. Ils sont tous plantés là. Il y a en effet, il n'y a pas de galette. Quand c'est sur une toiture, c'est un peu moins dangereux, mais si ils se mettent ça sur une, dans une cabane, euh, sous une table, sous une table ah, ou quoi, euh... ça peut être très dangereux. Hein. Dans un camping-car. Tu l'as vu la vidéo sur le camping-car as fait une, dans un camping. Ah non, je pas, pas, pas vu toutes mes vidéos. Et pourtant, je les regarde. <rire> Allez, coucou tout le monde. Bon, maintenant, on sait pourquoi le frelon asiatique se déplace si bien. Bah euh, oui, vous vous en doutez, euh, voilà. Hein on est sur un camping-car, donc le frelon voyage. Ça, on le savait. Ce qu'on ne savait pas, c'est pourquoi il voyageait. Alors, apparemment, le monsieur. Et voilà. Voilà pourquoi le frelon voyage. Parce que tout simplement, il aime bien, il est très opportuniste. Et là, le monsieur a un très bon nid. Donc il est opportuniste. Le, le camping-car est un des euh, moyens de locomotion du frelon. Vous en doutez Eh bien pas moi. Et vous pouvez voir il n'y a aucun souci. Après, il y en a combien J'ai vu dans une tendance. Ah oui, ça c'était bon là, ah, tout ah, là, de là de on a trouvé d'ailleurs le nid, oui, alors barbecue aussi, on a trouvé, le nid était au-dessus, il y avait un gros nid mer. donc souvent c'est marrant parce que vous nous appelez pour des petits nids comme ça, donc ils deviennent très gros, mais en fait si on regarde bien, souvent les as on les voit pas, mais en fait au-dessus, il y en a un gros, et ça c'est très courant. Ça, c est c est très bien, courant, c'est quand il y a toutes les feuilles, on, on les, les voit, pas. On les voit, on pas. Les voit pas. pas, et puis bon, si le nid il est comme ça, le claquer à 20 mètres, tu intérêt à être bon, euh, bon il est vachement plus costaud que moi donc euh, il va grimper à l'arbre mais, mais euh, pas, moi par contre avec ah, oui, non plus moi par contre j'ai bientôt 50 ans alors grimper en haut des arbres euh, c'est fini on fait ça à la perche mais le problème c'est que le nid il faut quand même qu'il soit euh, ouais, il faut le faut le voir faut le voir, il faut le voir donc, à travers euh, les feuilles euh, des fois c'est pas facile. non on ne voit pas le drone, euh, c'est quasiment obsolète puisqu'on peut déjà d'une, on ne peut pas voler. Et de deux, euh, vu le, le coût de l'intervention d'un nid par drone, euh, ouais, c'est euh, beaucoup plus cher. Moi, j'en fais hein, quelques-uns, mais c'est plutôt pour RTE, des trucs comme ça, c'est des gros chantiers. Euh, c'est des, des, des, des cas, cas exceptionnels, ouais, voilà, vraiment exceptionnels. Euh, bon sur des pylônes électriques à 35 euh, ou je sais pas combien de milliers de volts. Euh, mettre la perche, euh, ça, mettre ça. la perche en carbone, merci, je pas envie d'être au courant. <rire> Putain, <rire> le <jeu de> mots. <rire> euh, donc voilà, non, on fait moi je fais quelques nids par drone, par an, j'en fais quoi Une dizaine euh, avec un pilote à sermenter euh, c'est très complexe, c'est des... Bon, le drone, non, la perche, ouais, c'est l'idéal. C'est l'idéal, la perche. la perche, euh, bon, après, il y a d'autres techniques. Il y a hein, d'autres, ouais, euh, le pinball, mais. Le pinball, euh, faut, faut, faut... on en parlera du pinball. Ouais. C si, c'est bien, mais dans certaines conditions. Euh, si, par exemple. Euh, euh, tu prends ça au milieu d'un chêne, t'as un nid de frelon au milieu d'un chêne. Tu vas prendre ta perche, d'accord Tac tac tac, poc, pic, Bonne journée, au revoir. Le drone, tu vas faire papa pap, pap, pap, pap, tu as T'as la moitié des billes qui vont aller dans le nid, l'autre moitié qui vont aller euh... à côté. Euh, C'est ça. Je ne sais pas trop d'habitation à côté. Voilà. Il y a trop d'éléments qui fait que c'est voilà. contraignant. Par contre, le, le, le, le pinball, moi je reviens dessus quand même, c'est vrai que sur un pin, par exemple, un pin parasol, tu as 20 mètres de fût, tu ne peux pas tenir la perche à 20 mètres, c'est ouais. pas faisable. Tu as un nid bien apparent, là c'est bien, tu peux te caler, pom, pom, pom, pom, pom. mais c'est euh, complémentaire. Voilà. C'est complémentaire, c'est euh, exact, c'est ça, euh, c'est le, euh, le bon mot, complémentaire. C'est euh, un tout. Voilà, c je ne suis pas qui dit qu'il fait que des nids à un pinball, mais... Ah, je dirais rien. -ce ça veut dire qu'il ne fait pas tout ça. Hein ça veut dire que le mec, il fait. Euh... Bon, bref. Voilà. Hein On dira rien Non. C'est un outil complémentaire en fait pour faire du frelon. Euh, tout le monde croit que c'est l'eldorado, etc., etc. Euh, non, c'est pas l'eldorado. C'est pas l'eldorado. On peut pas vivre à faire, à faire que des frelons. Euh, c'est très complexe. Ah, c'est très, très complexe. complexe. Euh, ça, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Il faudrait qui... que le frelon il évolue et qu'il vive toute l'année la, peut-être. Ouais, et encore, et encore. Non, non. Moi, je, je, je, je vis avec le frelon. Oui. Mais attends, ça fait dix ans que je bataille, j'ai passé 8 ans quasiment sans revenu. Euh, bon, voilà, c'était pas... Non, l'eldorado frelon, faut pas croire. Euh, je peux vous garantir que l'eldorado frelon, c'est pas ça. Il faut beaucoup de matériel, il faut être toujours au courant un peu des dernières techniques. Même si pour l'instant, je trouve que ça évolue pas des masses, Moi, les techniques, il n'y a pas grand chose qui sort. Hein. Après, qu'est-ce qu'on peut inventer Ah ben, le mini GPS, grand comme l'ongle. Ah, pour aller suivre ça se rapproche, ça se... le mini GPS se rapproche. Ah, y on y attend a... encore une invasion extraterrestre un peu pour que ça se finalise, mais euh, on ne sait jamais.